Salut Nouvelle vidéo On est sur héros et généraux. Il y a du monde, ça commence fort. Hop Premier tir, premier kill. On aime ça. Moi j'aime ça. Mais c'est aimcote J'étais censé jouer avec lui dans l'event organisé par des joueurs. Hop je sais pas ce qu'il faut en GE par contre. Normalement, il est il est Su Soviet Union. Ça commence fort. Hein. Ah la la la la la. J'ai encore un peu de mal contre les cibles mobiles. Même à cette portée où je suis censé être très très compétitif. Pas miné ici. Non, ça va. Hop. Non, toi tu descends pas. Tu t'as permis. Alors, est-ce qu'on le pète Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a tiré dessus Euh, ben bah on a clean euh, tous ceux qui arrivaient. Suivant. Ah, APC. Manière vide. Quel? On va pas prendre ça. C'est toujours le réflexe d'attraper les armes des autres, alors qu'en pratique, je trouve qu'elles sont souvent moins bonnes que la mienne. C'est logique. Alors, si l'allié... Ouah, wow, trop fort. Hein. Si l'allié neutre, je fonce sans m'arrêter. Hop. 3, 2... son il y a quelqu'un par là quelqu'un avec un mozine. ce qui le rend pas trop dangereux oh là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là de ratio. J'ai dû faire une mort et Ennemi abattu 8, oui c'est ça. Oh là là. Bon je suis pas super bien classé parce que j'ai rejoint en cours de partie. C'est pas Aimcot, c'est AimTot. Mm. Ce serait un décès que je serais pas surpris. Bon il a fait un bon score. Aimcot, tu m'attendais plus à ce qu'il fasse un 21-4 qu'un 8 hein. Oh là là.